Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Mille Hobbies. Aujourd'hui nous vous proposons notre premier unboxing, cette semaine consacrée à la Kawasaki Ninja H2, proposée en version prépeinte par Main Model. Contrairement aux autres maquettes du fabricant, ce modèle ne nécessite ni colle, ni outillage important pour assembler les différentes pièces regroupées en 12 grappes plastiques. Il vous sera nécessaire de vous munir d'un couteau de modélisme, d'une pince coupante et de papier abrasif de grammage 500 ou 600 afin d'achever l'assemblage de cette maquette. A noter que la boîte comporte également un tournevis cruciforme et de nombreuses vis de calibre différent qui permettront d'assembler la plupart des éléments. La maquette est accessible à tous et ne présente qu'un faible niveau de difficulté rendu possible par une notice très bien conçue fidèle aux standards de la marque. Je vous propose dès à présent de découvrir en ultra-haute définition les différentes grappes et accessoires qui constituent ce nouveau kit prochainement disponible sur les sites 1001 hobbies.